Je me retrouve ici dans un tableur Google et je m'apprête à importer un fichier CSV. Pour le faire, je vais aller sélectionner un fichier, sélectionner l'option « Importer ». Et ensuite, je vais aller sélectionner mon fichier. Dans ce cas-ci, il est en « local », donc je vais aller le chercher. Je vais repérer mon fichier et je vais l'ouvrir. À l'ouverture, on m'offrir quelques options. Dans ce cas ici, je vais juste remplacer la feuille active. Je vais aller importer les données. Ici, les noms importés euh, comprennent les points. Pour mon analyse, je dois les remplacer par des virgules. Pour le faire, je vais sélectionner la colonne que je veux modifier. Je vais aller dans Modifier, sélectionner, rechercher et remplacer. Ici, je vais dire Rechercher le point que je vais remplacer par la virgule. Ensuite, je vais aller sélectionner Tout remplacer. Et ensuite, Terminer. Maintenant, mes données sont affichées correctement. Il est possible également, en sélectionnant la colonne, allez modifier l'affichage du nombre de décimales souhaité pour l'analyse de données. Bonne analyse!